La médecine est un peu compartimentée dans sa façon de, de gérer un petit peu économiquement les choses, ce n'est pas le cas du corps humain, on n'est pas compartimenté, ici le cœur, ici les yeux, ici les dents. Donc il faut avoir, avoir une globalité de, de vue sur le patient, cette globalité-là elle vient de la pluridisciplinarité qu'on qu développe. Je suis dentiste, et que par définition je dois m'occuper entre guillemets que des dents, mais que le spectre est tellement large qu a, que j'ai choisi de travailler sur la globalité du patient, ce qui m'a amené à développer l'orthodontie, la posturologie et l'ostéopathie. Ce sont des, des formations que, que je fais à droite et à gauche, euh, qui ne sont pas forcément au pas de, de ma porte, donc euh, effectivement il okay, faut aller à Paris ou ailleurs, euh, ça me prend tout de suite une journée, etc. Mais euh, mis bout à bout, euh, euh, toutes ces journées représentent une trentaine de jours euh, par an. C'est moi qui finance. J'ai beaucoup travaillé sur la façon dont s'édifie le massif facial, donc c'est très basé sur la respiration et la déglutition. Là on, on touche beaucoup à tout ce qui est embryologie, développement osseux, ostéopathie, posturologie. Ça fait déjà beaucoup. Si d'un euh, point de vue diagnostique, on arrive à, à être assez pluridisciplinaire, après c'est facile du coup, de, même si d'un point de vue thérapeutique, on fait pas tout, de pouvoir aussi adresser ou travailler en équipe. Pour pouvoir mettre du, du vocabulaire, euh, vraiment expliquer aux gens des choses, il a fallu que je me forme en ostéopathie, parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à, à vraiment savoir de quoi je parlais. Donc en me formant, ben, j'ai appris des techniques que je développe, euh, J'ai élaboré aussi un discours, euh, une certaine façon de diagnostiquer. Donner au patient une ouverture sur euh, quelque chose qui pour lui n'était pas forcément euh, euh, acquis dès le départ ou en euh, rapport euh, direct avec le, le, la zone dentaire, c'est euh, déjà faire euh, 50% du travail de soins. on arrive à dresser un tableau clinique, faire des tests qui peuvent nous permettre à, à passer d'un traitement carie simple et au revoir monsieur à, euh, à un traitement un petit peu plus complexe qui joue par exemple sur des maux de tête ou, ou des problèmes de dos. Je me suis rendu compte qu'il y avait, il y avait des, euh, des gens qui étaient en attente de ça. Et donc finalement, quand quelqu'un est en attente et que tu fournis une réponse, il y a une reconnaissance. Et bon, c'est euh, bien quoi. C'est autre chose que juste avoir un, un chèque pour un acte. Moi ça me fait plaisir quand j'ai pu aider quelqu'un par rapport à son sommeil, ses problèmes de dos, ses maux de tête, en partant d'un spectre a priori réduit qui n'est que là dedans Mon rôle de citoyen c'est pas que de voter, c'est aussi de bien soigner, c'est mon rôle dans la société. C'est une cohérence avec soi-même, c'est une cohérence globale, ça satisfait mon désir d'humanisme. Une sorte de volonté inavouée d'être une sorte de, de, de salarié au service de telle ou telle entreprise. Et cette entreprise, ce sont des mutuelles. Les mutuelles qui prennent le pouvoir, c'est carrément un antagonisme de pensée par rapport à l'exercice libéral. C'est-à-dire qu'un exercice libéral, si on veut développer des champs d'application comme moi, l'ostéopathie ou autre chose, euh, la posturologie, je ne sais, on va pouvoir le faire. Si on est salarié, on n'est qu'un salarié, on doit avoir une rentabilité. C'est clair et net. Donc si par exemple on veut traiter avec des données qui sont acquises par la science mais qui ne sont pas encore rentrées dans tous les mœurs d'une machinerie hospitalière ou je ne sais quoi, ou dans des législations, on peut le faire si on a un exercice libéral. Si on est salarié, on est obligé de faire ce qu'on nous dit et comme on est au service de grands groupes, on est soumis à une rentabilité pas forcément avec des, des, un intérêt manifeste pour le patient. Se mettre en balance entre le, le, le monde néolibéral et toi ce que tu et la, et la santé quoi et tout va tout va reposer là donc au moment il y a un choix en fait le truc c'est que tu peux pas être euh, tu peux pas faire un choix radical en disant je vais faire de la médecine de mon côté c'est pas possible donc du coup tu es obligé d'être un système et de et de finalement utiliser euh, ce système même si tu trouves qu'il y a des failles, des choses qui ne vont pas ou des choses opprimantes euh, ou des choses qui ne sont pas incohérentes bon faire le lien entre les différentes écoles par exemple, en acupuncture, en médecine chinoise, en ostéopathie, etc. Finalement, on parle de la même chose, on parle du corps humain. Quoi. Seulement, il y a des, des disciplines qui ont été développées à certains moments et à certains endroits, avec certains, certains vocabulaires. Et, euh, et créer des ponts avec ça, c'est ce, ce qui crée en fait une méthode personnelle de travail que chacun va s'approprier et euh, qu'il va développer.